Atelier G05, améliorons l'accessibilité de nos ressources. Nous allons débuter l'atelier avec une amorce pour découvrir l'accessibilité. Je vais sur un site web, j'ai pris récit.qc.ca et j'active l'extension WAVE. Ça va faire apparaître un panneau du côté gauche. Avec, c'est sûr que l'interface du site web s'alourdit, vous allez voir qu'il y a plein d'icônes qui apparaissent un peu partout. Ça peut avoir de l'air assez lourd. Maintenant, il faut vraiment entrer du côté gauche dans le panneau pour voir le résultat. Donc, on a d'abord toujours l'onglet sommaire qui apparaît. Malheureusement, il est uniquement en anglais, l'extension le, le, Wave. On a six catégories d'éléments ici. Il y en a trois qui nous intéressent, donc les erreurs, les erreurs de contraste et les alertes. Les trois autres sont beaucoup moins importants pour nous. Il fait juste nous décrire de quelle façon la page web en question, quelles sont les fonctionnalités qu'on y retrouve quant à l'accessibilité, quels sont les éléments structuraux de la page et quels sont les éléments de navigation qu'on retrouve dans la page. Alors nous, les trois éléments qui nous intéressent, le plus important, c'est vraiment les erreurs. Quelles sont les erreurs d'accessibilité qu'on retrouve sur la page? Ensuite, de on aura les erreurs de contraste et finalement les alertes. Quand je veux voir les erreurs majeures, j'ai juste à aller sur détails, de deuxième onglet. Et là, je vais retrouver différentes catégories et pour éviter le bruit, ce que je peux faire, c'est simplement décocher ceux qui ne m'intéressent pas. Par exemple, je vais décocher les éléments structuraux, les éléments aria et les fonctionnalités pour ne maintenir que les, je pourrais même enlever les alertes, tiens, pour n'avoir que les erreurs. Alors là, j'ai 14 erreurs, puis j'ai 86 erreurs de contraste, tiens on va dire les contrastes, je vais les regarder après. Alors j'ai 14 erreurs et les erreurs ici c'est juste des erreurs de empty link. Alors ce que je peux faire, je peux en cliquer un et vous allez voir du côté droit quand j'en clique un, il devient en surbrillance, il m'indique c'est de quelle erreur, quel endroit se trouve cette erreur-là. Donc c'est une erreur de, de lien vide. Si je ne comprends pas ce que ça veut dire, j'ai le petit « i » ici qui va me donner un détail, donc qui m'amène sur l'onglet « référence » et qui vient me dire en anglais « qu'est-ce que c'est que cette erreur de lien vide ?» Donc c'est un lien qui ne contient pas de texte. Alors, normalement, lorsque j'ai un lecteur d'écran et que je me retrouve sur un lien, en faisant Tab, je peux me déplacer d'un lien à l'autre. Et avec mon lecteur d'écran, normalement, il va me lire le texte du lien pour que moi, en tant qu'internaute, que, qu je décide, est-ce que je veux suivre ce lien-là ou pas? Puis là, vu qu'il n'y a pas de texte, mon lecteur d'écran ne sera pas en mesure de me dire, c'est quoi ce lien-là? Alors, c'est une erreur d'accessibilité le type erreur de lien vide Quand je clique mettons, sur le F là, de Facebook, j'arrive directement sur, euh, sur la page Facebook. Fait que Ça veut-tu dire qu'ils n'ont pas mis un lien vers le site Facebook ou c'est qu'il n'est pas nommé en fait? Ici, on dit euh, « Remove the empty link » ou « Provide text within the link ». C'est-à-dire il pourrait y avoir un title Facebook. Juste le fait d'ajouter une balise title Facebook, ça va permettre au lecteur d'écran de, de dire à l'internaute avant qu'il clique sur le lien pour se rendre sur Facebook que c'est effectivement un lien qui pointe vers Facebook. Là, il y a juste une image puis l'image elle ne permet pas au lecteur d'écran de savoir vers où ça s'en va. Alors, j'active le lien Wave. Et je vois au oh bas, ici, il y a quand même plus d'erreurs. J'ai 166 erreurs d'accessibilité, 31 erreurs de contraste. Je vais aller désactiver les éléments pas importants pour alléger ma fenêtre. Les erreurs de contraste m'intéressent moins. Et là, ce que je constate, c'est qu'il y a beaucoup d'erreurs empties. J'ai des erreurs intéressantes ici, 6 Linked Image Missing Alternative Text. C'est une erreur fréquente, c'est-à-dire, lorsqu'il y a des images, c'est important de mettre un alt, mettre un texte pour que le lecteur d'écran puisse décrire l'image à l'internaute qui a des difficultés de lecture et qui utilise un lecteur d'écran. Donc, si je regarde ici, par exemple, il y a un logo Univers social et le lecteur d'écran ne serait pas en mesure de dire à la personne qui l'utilise de quoi il s'agit vis-à-vis cette image-là. C'est une erreur. Si je m'en vais sur le i. Je vais voir c'est quoi qu'il y a comme erreur, comment fixer ça, comment réparer cela. Donc, il faut ajouter du texte alternatif qui représente bien le contenu de l'image. Le contraste, c'est le fait que, que l'avant-plan puis l'arrière-plan n'ont pas une différence de couleur suffisante et que... La, la perceptibilité de, du texte va être moindre et donc sa, sa lisibilité ne sera pas très bonne. Donc là, on voit ici, il y a 31 éléments où il y a un contraste qui n'est pas assez important. Et si j'en sélectionne un, oui, d'autres. Bon, il m'en amène un en bas ici. Voyez-vous, j'ai une erreur de contraste entre le ne pas ici. Puis, si je m'en vais sur l'onglet Contraste, Là, il me présente l'élément et il me fait une proposition où je peux venir changer la couleur. Voyez-vous, il le fait il le fait automatiquement live. Et là, je peux arriver à Regardez en bas ici, il y a les double A, triple A. Et quand je joue sur la réglette, il y a un moment donné, il est à faire. Il passe. Puis Là, je vois donc, il passe le test. Partout si j'ai cette couleur-là. Alors, je peux venir jouer sur les deux réglettes de façon à trouver, identifier de quelle façon je peux corriger l'erreur de contraste pour que ça soit lisible pour ceux qui ont des, des, des difficultés de perceptibilité visuelle. Alors ici, j'ai euh, utilisé PowerPoint, euh, donc euh, ce, ce bouton-là dont je vous parle euh, d'accessibilité, il est disponible dans toute la suite Microsoft. Alors, je vais aller dans l'onglet « Révision » ici, et vous voyez, il y a un bouton « Vérification de l'accessibilité ». Donc, quand j'appuie dessus, euh, vous voyez apparaître dans le menu à droite euh, la liste des erreurs euh, d'accessibilité. Alors ici… Euh, en ouvrant le menu, je suis capable d'aller voir quelles sont les erreurs. Donc, on nous dit que c'est du texte de remplacement qui est manquant. Donc, Stéphane l'a nommé, c'est souvent cette erreur-là qui revient le plus souvent. Donc, cette image-là, elle n'apparaîtra pas, mais avec le lecteur d'écran, ben, il va pouvoir accéder à l'information. Tout ça va être derrière l'image. Je reviens ici. Donc, l'image 6. Donc, on identifie, dans le fond, l'image la, la, qui, qui est euh, erronée, donc dans laquelle il y a une erreur. Et quand on est dans la version de bureau, euh, ici on nous explique dans le bas, là, quand je vais un petit peu plus bas ici, pourquoi il faudrait corriger ce problème-là, puis les étapes à suivre, pour pouvoir le corriger. Donc ça, c'est vraiment intéressant de ne pas dire, ben oui, il y a cette erreur-là, mais en plus de ça, on nous donne un procédurier pour le corriger. Donc, on nous dit de cliquer sur le bouton sur l'objet puis sélectionner « Modifier le texte de remplacement ». Donc, je vais aller dans mon menu « Modifier le texte de remplacement ». Et là, ben, je vais avoir un champ de texte dans lequel on va euh, pouvoir décrire. Là ici, par exemple, c'est une couverture de livre, donc euh, je pourrais marquer couverture de roman. Si cet élément-là n'est pas important, par exemple, parce que vous avez mis ça pour faire beau dans votre document, euh, donc il y a toujours la possibilité de marquer comme décoratif. Alors ce que ça va faire, c'est que le lecteur d'écran euh, n'arrêtera pas sur cette image-là, va passer par-dessus puis il va faire en sorte que c'est comme s'il n'y avait rien. Point, c'est euh, vérifier le sens de la lecture qui est un avertissement. Alors euh, ici, par exemple, la diapo 3, celle à laquelle on est, bien, euh, la personne qui, qui aurait un lecteur d'écran ne saurait pas, par exemple, l'ordinateur ne saurait pas par où commencer, le logiciel ne saurait pas, est-ce qu'il faut que je lise restauration raffinée, en spectacle histoire de la ville, ou il faut que je lise restauration raffinée, description d'image, de en spectacle. Avec la description d'image, l'histoire de la ville avec la description d'image. Donc ici, donc, d'aller sur l'onglet d'accueil et organiser, puis le volet sélection. Donc, accueil. On a organisé, réorganisé ici. Puis après ça, on avait dit que c'était le volet sélection. Donc, avec ça, ben, on est capable de jouer avec l'ordre dans lequel on veut qu'il se lise. Donc, on voudrait peut-être que ça soit l'image 6, par exemple, qui serait en premier je vais les mettre dans l'ordre, je n'ai pas vérifié si c'était le bon ordre. Là. Vous avez compris que je peux aller glisser euh, mes éléments pour me permettre euh, de donner un sens à la lecture dans PowerPoint, par exemple. Merci, Marc-Josée. L'exercice est le suivant. Vous allez chercher des ressources qui sont à vous ou sur lesquelles vous avez un contrôle, parce que ça ne sert à rien d'aller chercher une ressource que, que vous ne pourrez pas modifier. Donc, trouvez-vous des ressources que vous aimeriez améliorer d'un point de vue accessibilité puis faites le test soit à l'aide de, des outils dans Microsoft ou encore avec les outils avec un Wave pour essayer de trouver dans vos ressources quelles sont les erreurs les plus fréquentes. Euh, Est-ce que ça veut dire avec Wave qu'il faudrait à la fin, là, si je scrute mon site Web, que tout soit à zéro ou... Là, il ne faut pas charrier, je ne sais pas, c'est quoi les incontournables? Mettons, c'est sur quoi qu'il aurait euh, qu'il faudrait vraiment à focusser, je pense qu'il y a les erreurs, mais moi, la structure, ça, ça m'inquiétait. Fait que là, je vois que je vais la travailler. Mais il y a comme est-ce qu'il y, y en a qui sont moins importants ou il faudrait que tout vraiment soit à zéro pour dire Regarde, mon site, là, il est, est top-notch comme on dit. Bien, il y a plusieurs éléments qu'il faut considérer euh, parce que les, les, euh, les niveaux d'accessibilité sont différents. Il y a plusieurs niveaux d'accessibilité, puis il y a plusieurs standards. Au Québec, on a un standard, euh, puis il y a le WCAG qui, euh, du W3C qui, qui fait la promotion de d'autres standards avec trois niveaux. Il y a A, AA, AAA. Okay. D'un point de vue international, tu pourrais afficher ton petit logo en disant « Moi, je respecte le WCAG AA. » Le triple il est vraiment compliqué à obtenir. Puis ça fait souvent des sites qui sont très drabes. Okay? Okay. Ça, c'est du AA, <rire> ça, ce, ce, ce, ce filtre-là, ce plugin, cette extension-là. C'est le double A, cest un peu ça Il ne s'en fait. va pas jusque-là, ça va être à toi d'évaluer ton site et sur la bonne foi, tu détermines, oui, je respecte le double A. Il n'y a pas une instance internationale qui vient valider ton site pour ouais, ouais, apposer un logo double A ou triple A. Puis, il y a aussi le fait que c'est une norme internationale, mais il y, a, il y a quelque chose au Québec qui existe, puis ce n'est pas WICAG. Mais Christine, tu pourrais peut-être en parler un peu. Oui, bien en fait, moi, pour en avoir des fois testé quelques-uns, ce que je trouvais important, c'était justement les, euh, le contraste de couleur, les titres, sous-titres, puis euh, euh, dans le fond, quand on fait une tabulation, là, là, le mot me manque, là, mais euh, des fois, je fais aussi le test pour savoir si en faisant juste avec le clavier, je suis capable d'avoir accès à tout mon site, mettons, par exemple, pour une personne aveugle, mais ça aussi, je trouve que c'est important de, de, de le tester. Puis, euh, des fois, avec un cellulaire aussi, là, on peut on peut essayer euh, de le faire, voir si tout va être nommé. Là. Fait que, dans le fond, moi, je m'en tiens souvent à ça, mais ça dépend toujours aussi des personnes à qui s'adresse le site, là, qui va le consulter aussi, là. mais souvent, euh, ça, c'est quand même aidant. Fait que le, le W3C, à moins que je me trompe, là, Stéphane, tu pourrais me le dire, c'est plus, euh, en fait, euh, c'est plus sur le web. Oui, Tandis tout à que fait. La, Alors que la CUA, c'est dans l'apprentissage. donc euh, dans, ouais. le <rire> dans le web, dans le web. Je vous partage une diapo de notre, de notre atelier d'hier, où on parle du WCAG, qui est issu du W3C, mais qui a le SGQRI, qui est la norme québécoise. Et sur le WCAG, il y a quatre principes sur lesquels il se base pour déterminer est-ce qu'on atteint le AA ou le AAA, la perceptibilité, l'utilisabilité, la compréhensibilité, puis la robustesse. Là, pour chacun de ces éléments-là, il y a une série de critères, puis une série de techniques qui existent pour s'assurer de respecter le critère triple AA, double AAA, triple AA, AAA, et ainsi de suite. Par exemple, tantôt, Christine parlait d'être capable de naviguer à l'aide du clavier, mais ça, c'est le principe d'utilisabilité où c'est accessible avec le clavier, que je peux me déplacer d'un hyperlien à l'autre à l'aide du clavier. Donc Stéphane, ben, ben, l'équipe au complet. Lorsqu'on est dans la création d'un site web, on est, on, on est beaucoup rendu beaucoup plus loin que de dire comment je le structure, comment je, je, comment je le rends euh, attrayant, etc. Euh, euh, on, est, on est beaucoup rendu dans, dans, dans on va plus loin là, au niveau de l'accessibilité, puis il faut réfléchir beaucoup à ce niveau-là. C'est ça que je comprends. C'est une couche de plus qu'on s'ajoute, c'est la ça. réflexion sur, sur la structure pour rendre accessible, pour rendre disponible l'information, puis la rendre attrayante, c'est de base quand tu veux créer un site web, mm -hmm. mais s'ajoute à cela la, cette, cette, cet aspect d'accessibilité où tu veux t'assurer que tous les types de clients sont capables de, de voir, puis pas de voir, mais d'obtenir l'information que tu rends disponible sur ton site. Mm -hmm. Mmh. C'est un autre filtre à mettre là, dans notre réflexion là. Mmh. Mais je remarque, j'ai fait le test de notre côté, on, on est avec Microsoft puis on le centre de service bifurque vers SharePoint, beaucoup d'informations sont partagées là. Puis il y a plusieurs normes qui sont respectées déjà, donc dans le gabarit de base avec SharePoint, fait que ça nous facilite la vie parce que je suis d'accord avec toi le Patrice, il faut commencer à penser à tout ça à chaque fois. Déjà qu'il y a plusieurs informations à considérer, si on rajoute cette couche-là, ça peut devenir ça peut devenir plus lourd. Mais déjà si les, les interfaces nous facilitent la vie tant mieux à ce niveau-là. Mère hum. Josée, veux-tu donner quand ton micro est fermé, veux-tu donner ton exemple d'hier? C'est à ça que je pensais là? Je ne sais pas de quel exemple tu veux dire, mais je vais rebondir. Antidote. Antidote. Euh, ah oui, okay, c'est exactement. c'est exactement, oui, exactement là que je m'en vais. Euh, en fait, on, on, quand on produisait des Quand, quand j'étais enseignante, je produisais des documents, puis à un moment donné, Antidote est arrivé, fait, là, je me disais, OK, il faut que je me rajoute une couche. Ça me permet, de toute façon, je la faisais, ma révision linguistique, mais Antidote est une étape du processus d'écriture. Donc, après Antidote, la prochaine étape d'écriture, du processus d'écriture, c'est d'aller vérifier l'accessibilité. Donc, euh, ça, ça devient comme une étape supplémentaire à ajouter. Puis, ce qu'on qu remarque, en tout cas, moi, c'est sûr que je suis moins dans les sites Web, là, au niveau de mon expertise, que dans l'accessibilité des documents. Mais dans l'accessibilité des documents, on vient que c'est toujours, presque toujours la même chose. Okay? De, donc, les erreurs qu'on va faire. Si on met une image arrière plan ça, c'est pas aidant. Si on met une image, est-ce que c'est une image décorative ou c'est une image qui soutient l'information? Si ça soutient l'information, il faut mettre une description. Quand on, mettons que tu produis une épreuve avec Word, là, tu sais, un questionnaire de lecture bien normal, tu sais, c'est souvent ça là, qui ça va être les zones de texte. Est-ce qu'elles sont accessibles? Puis si je mets des images, est-ce que ces images-là sont décrites? C'est souvent ça qui revient tout le temps. Puis à force de le faire, on vient qu'on l'automatise. Euh, on, on, on se dit ah oui j'ai ajouté une image je, je je le mets tout de suite tu sais c'est comme ça se fait quand même assez euh, dans la dans la création du document là c'est sûr que peut-être que vous voyez ça puis vous dites ah mon dieu tout ce qui est publié <rire> il va falloir tout que je revérifie ça, ça peut-être que ça vient euh, nous donner une petite surcharge là. mais euh, à mesure qu'on le fait c'est à partir d'aujourd'hui nos documents seront accessibles c'est puis quand on aura du temps on pourra revenir en arrière mais tu on fait, faut pas virer fou non plus, là, tu mais si. Puis moi, ce que je nomme quand je travaille avec des enseignants, c'est de dire, ben quand tu le fais de suite dans ta création, même si tu n'as pas d'élèves non voyants, par exemple, dans ta classe, si tu n'as pas d'élèves qui ont besoin de synthèse vocale, ton document, il est assuré qu'il va être bon. Fait que tu n'auras pas de dire Hey, ce document-là, mm. je l'ai-tu fait, je l'ai pas fait Donc, tu sais, ça fait partie, c'est pour ça que je dis que ça fait partie du processus d'écriture maintenant quand on est concepteur de contenu. Euh, mm. que tu sais, j'ai-tu bien fait ça? <rire> Il y a Nathalie qui voulait prendre la parole. Oui, en fait, ça rejoint beaucoup ce que Marie-Josie vient de mentionner. Lorsqu'on entête les, les critères d'accessibilité auxquels on doit tenir compte à la base, donc dès la conception de notre document, euh, c'est sûr que c'est euh, beaucoup plus rapide, c'est beaucoup plus simple. Quand on, fait un, quand on revient sur des éléments, une fois que le de, par exemple, une fois que le site ou que le document est construit et que là, on vient modifier des choses, c'est sûr que la charge de travail, elle est plus grande, mais quand il est accessible à la base, quand on a déjà en tête dès la conception, les critères d'accessibilité qu'on en tient compte au fur et à mesure de la création du document ou du site Web. C'est sûr que lorsqu'on fait une, une validation avec WAVE, par exemple, à la toute fin, bien, il y a beaucoup moins d'éléments à corriger. Donc, c'est beaucoup plus simple, moins complexe de, de rendre le document accessible. Euh, ben oui, euh, Word, on l'a pas, euh, <rire> pardon, on l'a pas nommé tout à l'heure, mais effectivement, euh, quand on dit oui, l'image alignée sur le texte, habituellement, c'est pas une bonne pratique là, de, de, de faire ça, faut centrer l'image, puis qu'il n'y ait pas de texte autour. Donc, c est, c est, si vous faites ça, une image alignée sur le texte, vous allez voir qu'il va y avoir une, une note d'erreur, entre autres, là-dessus. Puis, ah, euh, un, petit, euh, un, petit, euh, un petit truc aussi, c'est que ce qu'on préfère aussi, c'est de ne pas justifier le texte. Donc, normalement, on aime ça quand c'est égal des deux côtés. Là. Et pour les élèves, par exemple, qui font des sauts de ligne quand ils lisent, euh, donc, de, le fait d'avoir euh, justifié à gauche, là, ça, c'est correct, <rire> mais justifié à droite, ce n'est pas nécessaire, pour, entre autres, pour les élèves qui ont une dyslexie, les élèves qui ont des problèmes de saccade visuelle, par exemple, donc ça, c'est euh, très aidant pour les enfants. Euh, tu vois, dans OneNote, là, tantôt, j'ai fait un test parce que j'avais copié une, euh, un, un site Internet. Euh, ici, Radio-Canada. Ben, oui, tu pas difficile. assez explicite. Oui, c'est ça. Mais tu sais, c'était ici, Radio-Canada, Nouvelle, avec le chiffre daltonisme, explication, témoignage des frères l'amoureux. Au-delà de l'URL, ça, c'est l'URL. Oui, c'est la normalement, normalement, dans un texte, on ne met pas un URL. L'URL, tu as raison. On va toujours placer un texte. Qui décrit l'URL ou qui indique mm -hmm. qu ce qui s'en vient derrière. Donc, ça pourrait être article sur le daltonisme de Radio-Canada. Okay, Et là, je finir. fais contrôle k je mets j'ajoute l'hyperlien derrière okay. un texte qui est lisible. Ouais, ça, c'est pas lisible, c'est un URL. Mm. Maintenant, on peut parler de la vidéo. Quand je regarde sur ton site Web que tu nous partageais, normalement, quand on a un média temporel, donc, que ce soit de, de l'audio ou de la vidéo, pour les personnes qui ont des difficultés, il faut rendre disponible la transcription. D'abord, okay. le sous-titrage, c'est un élément intéressant, mais il n'y a pas que ça. Attendez un petit peu, je vais okay. juste vous amener sur campus pour vous quelques exemples de trucs qu'on a, qu a ajoutés. Si je m'en vais dans une formation récente de, du récit d'épée, à un clic des fausses nouvelles, on va bien voir ce que je veux vous montrer. Quand j'ai des, euh, des génialies que nos amis du DP utilisent abondamment, <rire> le texte est difficilement lisible pour un lecteur d'écran. Et ce que j'ai suggéré à mes collègues, c'est d'ajouter un texte alternatif pour permettre à ceux qui ont de la difficulté qui utilisent des lecteurs d'écran, d'être en mesure d'aller lire qu'est-ce qu'il s'agit derrière. Donc, j'ai exactement le texte qui a été copié-collé dans un fichier texte ou un fichier HTML. Donc là, ici, j'ai une vidéo, elle est sur YouTube. Et oui, je serai en mesure, mesure d'aller chercher les sous-titres. Ouais. D'accord? Ça, c'est une chose. Un média temporel. Et donc, vu que c'est un média temporel, le fait de rendre disponible la transcription, c'est un élément intéressant qu'il faut ajouter où là je peux me faire lire tout le texte à partir d'un lecteur d'écran. À qui ça pourrait être pertinent de transmettre cette information-là? Tout producteur de contenu devrait être sensibilisé à l'accessibilité. Est-ce qu'il y a des ressources comme celle-là? Présentement on a l'atelier, mais est-ce qu'il y a, je ne sais pas, sur une page du récit, est-ce qu'il y a des vidéos qui ont été produites en ce sens-là? Est-ce qu'il y a de l'information? Euh, pour ma part, au récit d'adaptation scolaire, euh, là, oui, euh, j'ai produit des vidéos, euh, est-ce que vos textes sont accessibles? Est-ce que vos PowerPoints sont accessibles? Que vous... Donc, j'ai des tutoriels de déposer là, sur le site, euh, dans la partie accessibilité du site. Ouais, moi, il y a un lieu par excellence pour ce qui a trait au web, c'est vraiment d'aller voir sur le WCAG, puis d'aller voir les techniques associées au WCAG. Là. Je vous ai mis le lien dans le, dans le clavardage. Donc, si j'ai bien compris, si on ouvre un lien, il vaut mieux qu'on l'ouvre dans un onglet. Dans le même onglet. Ah, OK. Sauf dans exception. Okay. Sauf exception, il y a deux exceptions à la règle. Sinon, le lien doit toujours s'ouvrir dans le même onglet. Les deux okay. exceptions sont les suivantes c'est si j'ouvre le nouveau lien, puis quand je fais un bac, ça me déconnecte. Par exemple, il y avait une époque où les, les sites sécurisés de Desjardins, ouais. là, si. Si j'avançais, que je faisais « back », il me déconnectait, à ce mm -hmm. moment-là, c'était correct que d'ouvrir dans, un dans une nouvelle ça. fenêtre. Ah, okay. puis ouais. La deuxième exception, c'est si l'information qui apparaît dans la nouvelle fenêtre doit être contextualisée avec l'information qui est derrière. Donc un « pop-up », admettons, qui vient ajouter de l'information sur l'endroit où j'étais, qui est mieux d'avoir les deux informations simultanément en surimposition. Sinon dans la même fenêtre tout le temps. Moi, j'étais un peu surpris d'une chose Stéphane, mais corrige-moi si ce n'est pas ça que tu as dit. C'est que, par exemple, si je suis dans euh, mon site web du récit, puis là, je veux dire, voici euh, une activité que vous pouvez faire sur Flipgrid, puis là, il y, y a Flipgrid, puis ça s'ouvre sur, Flip, sur Flipgrid. Moi, dans, je l'ouvrais souvent dans une nouvelle fenêtre à ce moment-là parce que c'est un, comme un, un, une ressource externe. puis Justement, si je le faisais ouvrir dans la même fenêtre, des fois, quand je faisais back, ça ne me ramenait pas nécessairement au site, mais bon, ce n'est peut-être pas, pas toujours le cas. Donc, tu dis que le Flipgrid, il faudrait l'ouvrir dans, dans la même fenêtre. Oui, puis souvent, oui. je vais donner deux exemples pour, pour bien faire réaliser que c'est mieux d'ouvrir dans la même fenêtre. D'une part, les personnes âgées vont souvent hum. être décontenancé quand c'est une nouvelle fenêtre qui s'ouvre, ils ouais. ne savent où ils sont situés <rire> et ils ne savent pas comment revenir à la page où ils étaient déjà... avant. Okay? On peut en faire que 5 Quelqu'un quelqu qui aime ça, lui, ouvrir ça dans une nouvelle fenêtre, il sait qu'il peut faire clic droit puis ouvrir dans une nouvelle fenêtre ouais. ou qu'il peut faire contrôle clic. Fait que ceux qui le savent, tant mieux s'ils veulent, ils aiment ça l'ouvrir dans une nouvelle fenêtre, ouais. mais pour ouais. ceux qui sont moins habilités, c'est mieux de leur maintenir ça dans la même fenêtre. Ça, c'est mon premier exemple. Le deuxième, c'est quand tu travailles sur un petit écran, sur, sur, sur une tablette ou sur, sur un téléphone, puis ça s'ouvre dans une nouvelle fenêtre, essaye de revenir à ta fenêtre précédente. C'est compliqué mmh. de changer de fenêtre à partir d'un petit appareil. Alors que de faire « back », c'est facile. Donc, ce qu'on fait pour Merci. les élèves en difficulté on va aider tout le monde. On l'a mentionné tout à l'heure, euh, euh, il est préférable de mettre un texte descriptif, donc une description euh, des images euh, pour, pas chacune des images, parce qu'on en a parlé également aussi, euh, les images qui sont décoratives. Si on met un texte descriptif euh, pour les images décoratives, ben, non seulement ça n'apporte rien de plus, parce que c'est juste pour décorer, mais en plus, ça peut apporter une surcharge cognitive à l'élève qui va utiliser son aide technologique. Donc, l'aide technologique va lui lire vraiment l'ensemble des images. Donc, si on met un texte descriptif pour les images décoratives, bien, bien évidemment, ça va s'ajouter euh, au texte descriptif de toutes les images. Donc, ce qui est préférable de faire, c'est vraiment de sélectionner euh, uniquement les images informatives. Donc, les images informatives, ce sont celles qui vont ajouter du contenu. Euh, donc, euh, par exemple, si on a un texte et qu'on met une image informative, bien souvent l'image va avoir été choisie en fonction de venir bonifier le contenu qui se trouve déjà, l'information qui se trouve déjà dans le texte. Alors, l'image va contenir certains indices euh, et ce sont ces indices là qu'on veut que l'élève puisse avoir accès. Donc, ce qu'on peut faire, dans l'encadré texte descriptif, on peut soit mettre des mots clés donc des différents indices qu'on veut vraiment que l'élève euh, puisse avoir accès pour bien comprendre l'information, bien comprendre l'ensemble du contenu. Ou on peut y aller aussi avec une courte description. Donc oui. ici, là, on n'a pas le, le contexte, vous voyez l'image, on n'a pas le, le contexte dans lequel l'image a été tirée. Par contre, vous voyez, le, le texte descriptif, il est quand même très court. C'est pour vous montrer que ce n'est pas un, un, un très, très long résumé. Donc, ce qu'on inscrit ici, c'est trois enfants souriants, couchés sur l'herbe, Observe le ciel rempli d'étoiles, une petite fille qui pointe vers le ciel. On aurait terminé. J'espère que ça vous a plu, ce petit atelier-là. Dans le fond, nous, on veut sensibiliser le plus grand nombre de personnes possible à l'accessibilité. On aurait terminé. Merci tout le monde. merci